Les équipes du service restauration soutiennent l'opération Octobre Rose, mois de sensibilisation du cancer du sein, et ont organisé ce 14 octobre un repas à thème pour les professionnels de santé du CHU de Rouen.